Rogue Mage Ah, cette fameuse composition autant aimée que détestée depuis un gros nombre d'années. Dans cette vidéo, on va voir comment ça se joue, comment jouer une Rogue Mage. Donc ça te donnera des infos déjà, si t'es curieux, voilà, de voir comment le gameplay de cette composition se joue en arène en 2v2. De façon à ce que tu puisses le jouer toi-même ou de façon à ce que tu puisses savoir jouer contre. C'est-à-dire que si tu vois comment ça se joue, tu sais comment tourner autour. Du moins, ça va te donner des idées, des astuces de voir comment tourner autour. On va voir pourquoi elle est aussi puissante sur Shadowlands. Enfin, ça n'a jamais été mauvais. Sur Shadowlands, c'est particulièrement très fort. Et on va voir les raisons. il bon, y a pas mal de trucs qui sont au niveau des conduits, etc. Tu verras vite dans cette vidéo, tu comprends vite comment ça fonctionne et pourquoi c'est aussi badass. Dans un premier temps on va voir les grandes lignes de la composition, on va revoir quelles sont les bases du voleur en finesse et les bases du voleur en mâche-feu et après on va voir quelques clips issus de mecs qui sont à 3-4 côtes plus, donc du oise, euh, nage, etc, enfin, de toute façon tu verras, ils seront référencés, je te redonnerai leur nom de façon à ce que tu vois exactement les tips et stratégies, et au début on va parcourir des clips qui viennent de moi, de mon gameplay et je vais t'expliquer beaucoup de choses, tout ce que tu dois savoir sur cette composition pour briller avec. Cette vidéo est plutôt orientée débutant-intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des notions basiques d'arène, de positionnement, de DR, de, de gestion de CD offensif, de CD défensif, de comment fonctionnent les classes. Donc il y a pas mal d'infos, mine de rien, qui sont pas forcément connues de tout le monde mais si t'as déjà et toi même un gros niveau et que t'es déjà à 3K de haute côte en arène voilà ça te servira pas forcément de grand chose tu sais déjà la plupart des choses si c'est pas le cas reste bien accroché, les infos arrivent ce sont des sp qui sont très très bursty que ce soit voleur finesse ou mâche feu, ce sont des sp qui sont à elles seules capables de mettre d'énormes dégâts en très peu de temps c'est à dire que le rogue ou le mage peuvent te retirer 40 000 hp en 5 secondes les deux peuvent faire ça et donc toute l'idée de la composition c'est de pas jouer comme tu pourrais normalement le faire, dire je vais retirer 50%, je vais retirer 20%, il reste 30%. Non, l'idée c'est que tu retires de 100 à 0 en 5 secondes. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est de 100 à 0 sur un go. Jamais tu vas kill, ou très très très très rarement sur une durée plus longue que ça. Et l'autre idée, c'est que tu as plein de contrôles. On va aller voir tout de suite. Le rogue. Donc déjà en termes de contrôle, tu as 4 écoles de contrôle différentes sur cette composition. Tu en as un qui est l'assommé, donc euh, c'est tout ce qui va être sur l'école du mouton et de l'assommé du voleur donc en l'occurrence il euh, y a ces deux contrôles là, le mouton et l'assommé du voleur sont sur l'école de ce qu'on appelle l'assommé c'est à dire que si tu mets un mouton après un sap, après un assommé, il sera moins long et de la même façon si tu mets un sap après un mouton il sera moins long typiquement si tu resap après un mouton il va durer 4 secondes, le sap au lieu de durer 8 secondes donc ça c'est un contrôle qu'on met sur la cible qu'on ne va pas tuer ça c'est important, c'est utilisé également sur un précast d'explosion pyrotechnique à l'open potentiellement du mâche-feu, mais c'est tout, sinon tu le mets sur la cible que tu ne vises pas. On a un autre contrôle comme ça, qui est un CC qui se break, donc s'il y a des dégâts qui sont mis, peu importe avec quoi, ça va se casser, donc ça faut faire attention, on ne casse pas un contrôle. Et deuxième truc qui peut se casser également, c'est tout ce qui est sur l'école, du cécité, du peur. Donc, sur cette école-là, on a le Cécité, c'est n'importe quel dégât, Valbray, ça, ça vient du voleur, et on a également le Dragon breath, du mâche-feu, donc bien faire gaffe à ne pas faire des Dragon Breath en cooldown, des, des souffles du dragon de feu, là, ça, ça peut péter les DR du Cécité, et Cécité est le contrôle le plus puissant de cette composition. Il existe qu'une fois, il a 8 minutes 30 de cooldown, mais il est instantané et il te permet d'enchaîner sur des écoles d'assommer derrière, qui sont tes contrôles principaux. Donc, ces cités, c'est vraiment super important et faut faire gaffe quand tu le mets à savoir qu'est-ce qu'il n'y a pas le DR de ce dragon breast dessus. Ça, c'est vraiment très important. Et la troisième école, c'est celle des stuns, c'est celle qui sert à tuer une mec cible. Tu ne peux rien faire quand tu es stun. Voilà, donc euh, que tu prennes des dégâts ou pas, euh, tu continues. Au niveau des stuns, il n'y a que le rogue qui peut les poser, mais le rogue, euh, grosso modo, il appuie sur une touche et il stun. Il a plusieurs moyens d'appuyer sur une touche et de stun, mais grosso modo, le voleur, il appuie sur une touche et il te stun. Ça, c'est le principes du voleur et c'est ça qui fait que le voleur est très très fort en PvP. Donc toutes les écoles de contrôle sont posées par le voleur en termes de stun. Et ça, c'est vraiment très important. Si tu es le voleur, tu sais toi-même où sont les stuns et quels sont les dérives du stun et il faut vraiment faire gaffe à ça. La quatrième école. C'est celle qui va être peut-être un petit peu moins utilisée, mais qui est quand même super, super, super importante. Ça va être sur la Nova Givre. Ça va être tout ce qui est route 100%. La, donc, sur l'occurrence, c'est la Nova Givre du mage qui rentre dans cette école-là. Donc déjà, sur deux classes seulement, tu as quatre écoles de contrôle, dont une, deux qui sont spammables. Le stun est spammable, l'assommé est spammable. C'est-à-dire que tu peux faire plein de moutons, tu peux faire plein d'assommés, et tu peux faire plein de stuns. Donc déjà, ça c'est énorme, et ça, déjà, ça fait déjà énormément de raisons que la compo est forte. Les CD offensifs, on a deux CD offensifs majeurs sur chacune des classes, le rogue déjà il dépasse que sur les danses de l'ombre. Bon, ça euh, C'est peut-être encore un peu trop de détails, mais faut faire gaffe à ça, voilà, le rogue ne dépasse que sur danse de l'ombre. Et idéalement même sur danse et symbole, donc euh, toutes les 30 secondes le Rogue peut burst. Sinon honnêtement le rogue il va pas taper, il va pas faire de dégâts. Donc ça c'est important à savoir. Et le rogue son gros CD offensif, c'est 3 minutes, c'est l'âme d'ombre. Et ça ça fait vraiment très mal également, parce que ça rajoute des dégâts, etc. Ça te fait plus de points de combo. C'est le gros CD offensif du rogue. Le mage c'est combustion. Combustion, on va faire en sorte que tu aies 100% de critique sur tes sorts. Ça peut être Dispel, mais euh, bon, maintenant il y a 3 boucliers, etc. Enfin bref, ça augmente énormément tes dégâts sur le mage. Donc c'est Combustion, le gros CD du mage. Ça a 2 minutes de base, mais il a 3 façons de reset. Avec un talent d'honneur en faisant des boules de feu, en faisant des critiques avec Petit Bois, s'il joue Petit Bois, mais souvent on va préférer Météra dans cette compétition, si les deux sont jouables. Et la troisième option, c'est avec le pouvoir des fées, s'il si est euh, fait Nocturne. Donc ça, ça arrive assez fréquemment, tu casses, tu expires vite ta combustion. Donc en général, les combustions en PVP durent en 2v2 environ 1 minute 30 en 3v3 plutôt dans les minutes parce que tu peux vraiment farmer pour récupérer ta combu mais dans l'ordre général c'est à peu près ces grandeurs là en termes de temps donc ça c'est des moments où l'une ou l'autre vont faire mal et l'idée c'est que souvent tu vas pas mettre les deux bursts en même temps, soit le rock burst soit le match burst, ça c'est vraiment important euh, quand tu débutes dessus, te dire ok on va delay. surtout on est dans une méta de paladin les paladins le but c'est de péter la bulle si tu mets tout pour péter la bulle tu ne le tues pas après, voilà t'as pété la bulle c'est bien mais ça ne suffira pas autre truc, c'est que le mage a également accès à Vol de Sort, qui est un dispel magique, mais qui en plus lui donne les buffs à lui. Il peut également jouer avec Cleptomancy, qui est un talent d'honneur, qui lui permet de voler entièrement tous les spells en face pour lui-même. C'est extrêmement fort, c'est pété même, on peut dire. Le, le sort devient un cooldown de 30 secondes de dispel, mais tu prends tout d'un coup, Donc contre des classes comme... Paladin, où tu veux à tout prix prendre la bop, mais surtout druide où tu as envie de prendre l'ensemble de ses hôtes, c'est vraiment vraiment très très fort, et avec bien utilisée, ça fait vraiment la différence, même d'ailleurs contre un autre mage. Donc ça c'est vraiment important de savoir que tu as tout ça qui est disponible, ça c'est les outils principaux, donc quand tu es contre ou quand tu es avec, c'est comme ça que ça va jouer, il y aura toujours, toujours dans l'idée, deux joueurs contrôlent en même temps sur un go, c'est-à-dire que les deux vont être à 100% HP, et là, rogbaje arrive et tu as les deux joueurs qui vont être contrôlés. Il y en a un qui va être assommé, l'autre qui va être stun Il y en a un qui va être mouton, l'autre qui va être stun Ça va dépendre vraiment des classes en face et des moyens qu'elles ont de le retirer Par exemple, un guerrier, il peut retirer l'assommé avec sa rage Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux le stun et ton mage le mouton Comme ça, bah, il est mouton et tu peux tuer lui. Le là. Ce qui est important, c'est que la target principale va toujours être stun Donc elle ne pourra pas bloquer ce que tu vas faire sur l'autre cible Typiquement, tu peux mouton, un DPS et Stun le healer, parce que dans tous les cas, il ne pourra pas dispel son pote, vu qu'il est stun. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, à chaque fois, la composition, tu ne tapes que quand les joueurs en face sont contrôlés. Quasiment, j'exagère un peu, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ça qui va te permettre de progresser sur la compo ou de comprendre la composition. Tu double contrôle les mecs, et on a une notion importante qui est du coup de traquer les CD défensifs et les trinkets. Généralement, ce qui va se passer, c'est que tu vas contrôler deux mecs, et il y a tellement de dégâts qui vont arriver, surtout sur Shadowlands, qu'on a un des deux qui va claquer son trinket, à partir de là tu regardes tu vois ah oui donc il y a ça qui a été utilisé et souvent il va trinket plus CDF donc là par exemple si c'est un chaman il va trinket et il va se mettre son wall donc là tu sais, tu sais le chaman il a plus de trinket il a plus de wall, tu sais que ça devient une très bonne cible potentiellement ça va être le DPS qui va trinket si tu es sur le healer parce qu'il va vouloir assister son pote, donc le war par exemple il va trinket le mouton euh, ou il va trinket le stun pour essayer de renvoyer le mouton et ensuite il va mettre un fear là tu sais le war n'a plus de trinket le healer a encore un trinket donc à partir de là, tu chopes toutes les informations et tu « Reset ». Parce que de toute façon, le voleur, en dehors des 8 secondes de l'open, il aura plus de dégâts. Donc, comme si Oise, tu peux rester. Tu peux mettre 70 backstabs, euh, attaque son Oise, sur le mec, et tu as un guerrier à coup de 600. C'est possible. Hum, ou sinon, tu « Reset et, » euh, et tu retournes sur du 8K ça bon, C'est un choix, voilà. Donc, généralement, ce qui est se passer c'est que tu vas vouloir « Reset ». Quand tu vas « Reset », le voleur, il a soit le pouvoir d'effet si je vous fais « Nocturne », parce que je te recommande souvent quand même, Soit il a le sprint, soit il a justement juste la ligne de vision en partant rapidement, il peut pas de l'ombre sur son allié également pour se barrer vite, et sinon simplement il y a Vanish, c'est la solution de secours, t'appuies sur Vanish, t'es en furtif. Quoi qu'il arrive, t'as des dots ou pas dessus, t'as un bouclier désormais grâce au conduit ça je vais en revenir à la fin de la vidéo sur les trucs qui font que c'est vraiment fort mais en tout cas tu resets, tu rates en 30 secondes histoire de récupérer les symboles de mort et compagnie et donc le mage pendant ce temps là il va se promener soit il répète une invisibilité soit il va faire des TP soit il va faire des ice blocks il, euh, il va mettre des trucs de façon à temporiser au maximum les ennemis, il va remettre ses propres boucliers, il va utiliser alter time qui permet de revenir dans le temps, le mage a énormément d'outils pour temporiser, donc euh, son but c'est de temporiser 30 secondes le temps que le rogue récupère ses symboles de mort et surtout le temps que tu récupères les DR, ça c'est la partie la plus importante, ça peut être que 20 secondes, mais il faut que le rogue puisse re-stun les deux et que toi tu puisses remouton euh, ou remouton ou resap les deux. En tout cas on veut des contrôles frais pour pouvoir recontrôler de façon permanente un des deux joueurs et tuer l'autre. Dans la majorité des cas, la bonne idée c'est quand tu réengages, c'est de repartir en Mark Forest, donc euh, désigné pour mourir, qui va se tenir pendant... Qui euh, que tu vas mettre pour tenir avec un aiguillon perfide pendant 6 secondes, la cible qui n'a plus le trinket. Et tu vas contrôler l'autre. Comme ça, l'autre va devoir trinket, tu le sais-site instantané, il n'y a pas de contrôle dessus, ou euh, ton pote le sais-site instantané, et tu es extrêmement bien. C'est vraiment les bases de la composition, c'est le double contrôle, reset. Et reset, c'est vraiment la partie la plus importante. On reset quand On reset quand on n'a plus de contrôle en face sur les ennemis, quand il n'y a plus les DR ça c'est la première information, c'est les DR le plus important on reset quand on n'a plus les DR ça ne sert à rien de rester à taper un healer qui de toute façon n'est plus contrôle, il se remontera, il n'y a pas de problème ça reste à rien de taper des DPS qui ne euh, sont plus contrôle non plus, plus contrôlables il vaut mieux se barrer et recommencer plus tard et pour reset du coup on a plusieurs outils notamment sur Shadowlands ou euh, au niveau du reset, le rogue il a un conduit d'endurance, qui fait que quand il est furtif, il gagne un bouclier, ça c'est complètement boosté. T'as des dots sur toi, tu furtif, tu resteras furtif, et le bouclier va temporiser les dots, en plus d'avoir un bouclier sur toi, c'est énorme, c'est beaucoup trop fort. T'as potentiellement la fiole Kyrian, ou t'as le TP que t'apporte la forme Féduction. donc tu prennes l'une ou l'autre des congrégations, tu vas pouvoir reset grâce à ça, c'est également extrêmement fort. En mage, t'as la légendaire du triple bouclier. Te de qui te permet de tanker énormément, et tu as également la conduite d'endurance, qui te permet de regain full sur l'ice block. Tu peux potentiellement également imaginer jouer un autre conduit, qui fait que tes boucliers te regagnent également ta vie. Et en plus, t'as Alter Time qui te permet de revenir dans le temps et de reprendre zéro dégâts. à moins d'être dispel, c'est dispelable, mais t'as des boucliers qui font en sorte que c'est compliqué de dispel les bons trucs que t'as envie. Donc, tu te retrouves avec beaucoup d'outils, propres à Shadowlands, ça c'est uniquement propre à Shadowlands, hein, qui te permet de reset. Donc t'arrives, t'es sur Shadowlands, t'as énormément d'outils pour pouvoir reset ton combat. Et ça, c'est juste insane, c'est juste beaucoup trop fort en fait. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est fort à Shadowlands, outre le fait que le rogue, il a 100% de critique pendant 4 secondes à langage, et que le mage, bah, il a toujours sa combustion et que ça fait trop mal. Donc au final, tu te retrouves avec des outils de malade, de façon à ce qu'il fera en sorte que cette combustion soit très forte. D'ailleurs, ça se voit, en 2v2, il y a énormément de rogue-mage à très haut niveau, et ça a rarement été aussi le cas que sur cette méta, où en plus c'est très bursty. Il y a absolument toutes les raisons de jouer rogue-mage, et ce sera rarement... Enfin, ça sera rarement pas ta faute si tu perds Généralement, si tu vas perdre, la composition est tellement forte Que c'est que t'aurais pu mieux faire quelque chose à un moment Et ça, c'est assez incroyable On va voir des clips On va revoir un petit peu toutes ces notions en détail Et on va aller voir un petit peu comment ça se passe Je vais commenter des trucs qui se passent Donc on va commencer par des replays sur la chaîne de Waz C'est parti On va commencer directement l'analyse des parties par Waz. Waz est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur voleur au monde. Et il a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch sur laquelle il stream régulièrement. Il joue depuis un bon paquet d'années au jeu. Donc n'hésite surtout pas à aller checker sa chaîne. Ici, ils sont contre une droude War. Et du coup, évidemment, en mage rogue. Ce qui va nous intéresser, ça va être de voir les séries de contrôles qu'ils font et pourquoi ils les font. Là, typiquement, il vient de se faire spot par le cri du Drude, il se prend la spire de bastion du War, mais son mage, il arrive quand même à sécuriser un mouton sur le Drude. Et donc là, le premier réflexe qu'ils ont, c'est directement de mettre une Nova où ils vont se dire qu'ils vont contrôler le War. Le War vient de se prendre son mouton, il resape le Drude pour faire un go full sur le Drude et faire claquer des choses. Donc là, les deux rangs joueurs en face n'ont pas trinket. Ils partent du principe qu'il y a peut-être moyen qu'ils fassent quelque chose et qu'ils le tue, ils le mettent bas, mais avec les écorces, le proc de la régénation. Frénétique, etc, c'est impossible ils arrivent à bien descendre le druide, ils font claquer des trucs quand même et là directement il reset, il sait très bien il n'y a plus de contrôle en face il n'y a plus la danse, là c'est le moment où il faut se barrer donc directement son réflexe c'est de partir le plus impossible, là il utilise duel, ce qui est une très bonne chose, sur le druide pour essayer de se barrer et faire en sorte que le war ne lui rajoute pas de dégâts, même si euh, au final là le, euh, il n'a pas réussi à se barrer, il a pris le cyclone etc et ça lui permet de retempo ses sangs euh, Refugieux c'est bien mais c'est pas indispensable ce qui compte vraiment, c'est de retemporiser le temps de récupérer les cooldowns. Là, il a récupéré ses symboles, il a récupéré son désigné pour mourir, il a récupéré sa danse, il peut de nouveau faire des choses. Là, il y a le druid qui est en train de faire contrôle, il a pris shipful. pour rappel, les deux trinkets en face sont tombés, il reste 8 secondes avant le retour du trinket du druid. c'est vraiment le timing pour eux. Il s'essite le war, shadow step sur son pote, il arrive proche du Drood, qui était contrôle, et là, il met K6, il met tout, il le tue. Sur cette partie, on est contre une monk, prêtre discipline. Là, euh, concrètement, bon, c'est un très bon match-up, ils peuvent tuer les deux, mais il faut quand même jouer correctement. Ce qu'ils décident de faire ici, c'est super intéressant, c'est qu'ils décident de stun le prêtre et sap le moine, comme ça, son, son mage, il peut directement partir avec une Gritter Pyroblast sur le moine, ce qui permet de rajouter 35% de dégâts à l'open. Sinon, le prêtre l'aurait disable s'il n'aurait rien mis sur le prêtre, et donc le fait d'avoir mis un aiguillon permet au, moine, euh, au mage de ship le prêtre. Alors que, en soi, ils ont pas besoin de faire ça. Hein, ils peuvent faire autrement. Hein. Mais du coup, ils cassissent le prêtre. Into chip sur le prêtre. Into sap sur le moine. Comme ça, les deux sont contrôlés. Gritter peroblast, C'est sûr que ça passe. Et les deux joueurs sont obligés de claquer leurs trinkets. A partir du moment où les trinkets sont claqués, où le battle master du moine est claqué, là honnêtement c'est une free win. Là il n'y a plus aucun doute, l'équipe de Wise va gagner. Son mage est encore à 100% HP, il est en train de tempo, de barrer pour se reset, et là, grosso modo, ils sont en train de faire des petits plans en se disant « bon, on se fait lequel <rire> ?» Parce que clairement, ils ont le choix. Là, le plus simple, ça reste de se faire le moine, parce qu'il a plus le Battle Master, le prêtre, il peut se faire contrôler à l'infini, il va c le prêtre, et là, ils vont faire un full go sur le moine. Ils ont même profité de tout ça pour ship le moine, pour être sûr de bien sécuriser leur go. KS6 sur le moine, enfin, pas KS6, mais KUBA, INTO, MARFONDES, INTO, KS, Enfin au final, il est stand 7 secondes, ils le tuent, ils sont tranquilles, dans tous les cas, ils pouvaient encore remettre pas mal de secondes de moutons sur le prêtre, il n'y avait plus rien qu'ils pouvaient faire en face. Mais oui, à chaque fois, les deux joueurs étaient contrôlés tous les deux en même temps, peu importe la façon, le principal c'est de le faire. Et on va finir la vidéo avec une partie de nage reprise sur sa chaîne YouTube. Donc, pareil, un gros joueur rogue qui fait euh, des live Twitch, des trucs sur sa chaîne, donc n'hésite pas à aller checker non plus. Il joue là avec Xaryu, ici ils sont contre un chasseur de démons, prêtre et discipliné. Donc, directement, le chasseur de démons rush, ils vont se prêter contre le mage, bon pourquoi pas. Lui il va foncer, il va stun directement le prêtre parce qu'il sait très bien que son mage va sécuriser un ship sur le chasseur de démons. Là, les deux sont contrôlés. le chasseur de démons et ship, ils mettent une grosse pression au prêtre et on peut voir, ils ont fait claquer et la pain sup et le trinket du prêtre. Autant dire que dans cette situation-là, généralement, ça veut dire on va se barrer et le prêtre il va mourir au prochain go. Donc, le prochain go, ça va être quand le il aura récupéré ses contrôles, que les DR vont être venus. Là, on peut voir qu'il attend justement, il tempo, il se promène. Là, le prêtre est une bonne cible parce qu'il a plus de trinket et parce que du coup, il n'a plus euh, sa pain cible qu'il peut mettre pendant qu'il est stun. Donc là, il tente de lui mettre quelques dégâts, ils remettent un Ring of Frost. Bon, il voit qu'ils ont clairement pas assez de dégâts, il n'y a pas eu assez de pression qui a été mise, ils n'ont pas assez investi, donc c'est pas grave, ils vont retempo. Lui va derrière la tombe, il refu. il a le temps, il va attendre de nouveau d'avoir sa pression. Là il a les symboles, il a sa danse, il a les symboles et il y a quelque chose carrément qui qu'il est capable de faire. Le DH a également claqué son trinket, donc ils savent qu'ils vont pouvoir le contrôler. Il casse 6 le DH into. Il go full sur, la, sur le prêtre, et là, ils vont absolument tout mettre, il y a la, la météore, etc. Restun, restun, re-restun, parce qu'on peut mettre trois coups bas à la, à la fois. Pendant ce temps-là, évidemment, le mage, il met un mouton sur le chasseur-démon qui était KS6, donc il a 6 secondes pour mettre son mouton, donc il a le temps. Il peut déjà mettre un peu de pression, mettre sa météore, mouton seulement derrière. Dans tous les cas, il sait très bien que les deux joueurs vont être contrôlés pendant un bon moment. Et du coup, il a le temps de mettre son mouton, ils ont full pression sur le prêtre, qu'a claqué ses CD, et c'est une victoire. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo qui traite d'une composition en 2v2 en PVP en arène. Donc, hésite surtout pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Voilà, exprime-toi, dis-moi si t'as kiffé les explications, le format de la vidéo en mode on fait des explications, on, en, on commande des games de haut niveau, etc. N'hésite surtout pas à tout me dire, à lâcher ton meilleur pouce bleu, à partager la vidéo autour de toi, partage-la massivement, on va vers les 40 000 abonnés. Je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi et on se retrouve super vite.